Salut les tricopathes, bienvenue dans mon salon et dans ce sixième épisode de mon podcast créatif Je suis Selma et ici on parle de tricot, principalement Je devrais peut-être commencer à appeler ça un podcast de tricot du coup parce que c'est quand même genre 99% de ce dont on parle Mais bon bref Alors on est le 7 septembre, on s'est vu il y a un peu plus de deux semaines maintenant J'avais prévu de filmer en début de semaine et puis bon... Euh, bref, j'ai pas eu le temps donc, on est jeudi et, euh, et je filme un nouveau podcast. Alors, j'ai quand même pas mal de trucs à vous montrer, c'est pour ça que j'ai pas attendu trop longtemps avant de refaire un épisode. Euh, on va commencer tout de suite, rentrer dans le vif du sujet avec euh, les projets terminés. Alors, en l'occurrence, j'en ai qu'un seul parce que j'ai pas eu le temps, enfin, vu les projets que j'ai en cours, j'ai pas vraiment eu le temps de, de faire plus. Euh, ce sont des mitaines. Alors, si vous me suivez sur les réseaux sociaux vous les avez, et sur Ravelry d'ailleurs, vous les avez peut-être déjà vus. Ce sont, les, attends, je vais retirer ma montre. Ce sont les mitaines Eggwyn. Euh, euh, dont le patron a été écrit par, euh, par ma copine Laure, Laure Marier, Camikira, sur les réseaux sociaux. Euh, et donc le patron est tout neuf. Il est sorti, euh, il est sorti en fin de semaine dernière, si je me souviens bien. Euh, je vous en avais parlé pendant le, dans le podcast précédent et là du coup j'ai terminé les deux. Euh, J'en suis vraiment vraiment super contente. Euh, le patron, alors c'est la première fois que je fais donc euh, que je fais un projet entièrement euh, avec le Magic Loop, enfin avec la technique du Magic Loop sur des aiguilles circulaires. Et, euh, et ben je suis assez contente parce que j'ai pas de. J'ai pas de démarcation, c'est propre. Euh... Non franchement, je... <rire> Voilà. Je suis assez fière de moi. Et euh, alors Le patron est super bien écrit. Euh, elle a prévu un petit... Euh, un, je ne sais pas si je l'ai là... Peut-être... Ouais, elle a, prévu, euh, elle a prévu un tableau pour pouvoir euh, suivre l'avancée du travail. Du coup, c'est vachement pratique. Euh, parce que ça évite d'écrire partout sur le patron. Comme ça voilà. euh, En plus, qui précise, euh, qui précise là où il y a des augmentations, là où il y a des torsades. franchement, euh, super clair. Euh, les explications, il y a à la fois euh, le diagramme et, euh, et les explications écrites. Donc euh, vraiment, vraiment chapeau Laure parce que elles sont super. Et en plus, ce qui ne gâche rien, euh, Laure offre ce patron gratuitement sur euh, sur Ravelry. Donc n'hésitez surtout pas à, à vous y mettre, à le télécharger. Euh, je pense que vous ne regretterez pas. Je les ai faites euh, en waffing de Squirrel's Yarn, qui est une 80% mérino super wash, 10% cachemire, 10% nylon. Donc elle, devrait être, euh, donc elle devrait être à la fois bien chaude et bien résistante. Et du coup ça, c'est le coloris hématite. Je l'avais acheté, euh, acheté exprès au, à la fête de la laine de Clamart. Et du coup, je pense que j'ai bien fait. Et j'ai utilisé. Euh, j'ai utilisé moins de la moitié de les chevaux. Du coup, je pense que. Alors, je pas noté là, mais, euh, mais c'est sûrement Ravelry. Je, soit j'en ferai une deuxième paire, soit je ferai un bonnet avec ce qui reste. Enfin, on verra. On verra. Alors. On retourne à la bonne page. Parce que j'ai un super joli organisateur dans lequel euh, je prépare mes podcasts, je prends des notes sur ce que je suis en train de faire, je garde mes patrons, enfin voilà. Tout un tas de choses euh, qui sont assez, assez utiles au final, d'avoir tout au même endroit, euh, plutôt que d'avoir des trucs qui traînent partout. Franchement, je pense que vous, Marie, me remerciez aussi qu'il <rire> qu n'y en ait pas partout. Euh, donc c'est tout pour les projets terminés. Là, on va passer aux encours. Là, pour le coup, j'en ai pas mal. Euh, on va commencer par le truc donc je suis, donc, je suis hyper contente j'ai fait ça euh, tout à l'heure hein, avant de avant de commencer à filmer j'ai enfin enfin remis en, alors du coup non, remis en, en pelote enfin euh, refait mes deux pelotes pour le châle pain de Mathieu arnold parce que du coup euh, alors j'ai dû couper le fil parce que sinon ça aurait été impossible de les de les de les remettre en pelote proprement mais voilà où j'en suis donc heureusement j'avais tout bien noté sur euh, c'est pareil, Mathieu il prévoit des, des cases à remplir pour savoir où on en est sur le patron. Donc je sais où je me suis arrêtée et j'aurais pas trop de mal à reprendre, je pense. Maintenant que, maintenant que mes pelotes ressortent à quelque chose et que j'ai plus de nœuds partout, sans déconner la pelote bleue, j'ai mis plus de 45 minutes pour la remettre, euh, la refaire propre. Il a fallu que je défasse tout, que je choisisse de quelque enfin, que je trouve le bon côté pour euh, remettre sur le, sur le bobinoir. Enfin, ça a été. Euh, c'était vraiment, vraiment la plaie donc je suis contente de m'en être débarrassée et c'est la dernière fois que j'utilise les pelotes en prenant le fil par le milieu parce que du coup ça tire, ça, n'importe comment ça fait des fils fins. je pense que c'était aussi du, à cause de mon bobinoir, mon ancien bobinoir qui n'était pas terrible euh, mais bon pour éviter les risques maintenant je vais prendre le fil par l'extérieur ce sera beaucoup plus simple euh... Le deuxième projet en cours bah, c'est le sirma. je ne vous montre pas parce que j'ai pas avancé depuis la dernière fois mais il est toujours sur mes aiguilles donc je, je vais m'y mettre. Euh, j'ai bien avancé sur un bonnet, Alors je, en, fin, je, je l'utilise pour, pour vider, enfin je, ouais, je vide mes restes en fait, euh, parce qu'après avoir fait euh, le bandana col que je vous ai montré la dernière fois il me reste, euh, là, il me reste beaucoup de la, de, de la pelote. Donc j'ai commencé à faire un bonnet, c'est le modèle cream qui se trouve dans le dans le laine magazine numéro 1 Je ne sais pas pourquoi j'hésite parce qu'en fait j'ai pas encore acheté le 2 Je vais acheter le 2 quand le 3 sera sorti en fait <rire> euh, Alors, c'est... Euh, je ne sais plus comment ça s'appelle Enfin, des, des côtes... Euh, je ne sais plus... Torsadées Non, des torsadées, je ne sais plus euh, Mais en fait, on prend le... Les mailles endroit pour faire les côtes, elles sont prises par le bras arrière. Alors, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais bref, peu importe. Et du coup, alors on tricote d'abord, euh, genre 15, 15 km, <rire> 15 cm de côte. Et en fait, on vient rabattre. Et après, elles se. il y a un rang où on tricote ensemble le rang de base, enfin le, ouais, le, le premier rang, et, euh, et le reste du bonnet pour qu'en qu en fait, euh, ils soient assemblés tous les deux. Voilà. Euh, du coup, on fait ce qu'on appelle un montage euh, provisoire. Ah putain, je sais pas comment ça s'appelle. Pardon, excusez-moi, c'est pas beau. Euh, je sais plus comment ça s'appelle en français parce que comme je tricote beaucoup en anglais, euh, je n'ai pas forcément tous les tous les termes en tête. Euh, mais bref, c'est un montage au crochet sur le truc, un montage pro, ouais, provisoire, provisionnel, ou je sais pas quoi. Euh, C'était la première fois que je faisais ça. J'ai fait ça en voiture en allant chez mes beaux-parents le week-end dernier. Euh, c'est pas excessivement compliqué. Hein. J'ai trouvé un, un bon tuto sur internet et, euh, et ça s'est fait tout seul. Donc voilà, euh, là il doit me rester une bonne dizaine de jerseys. Et, euh, et puis ça devrait être bon. Enfin après j'attaque les, les diminutions mais ça ira assez vite puisque c'est du 4,5 voilà euh, ouais, le, le fil est quand, même, est quand même épais. Voilà. Alors je sais pas si vous avez vu mais je moi je tricote, je tricote à l'envers quand je suis en <rire> quand j'ai les aiguilles circulaires. C'est à dire que pour moi quand je tricote comme ça euh, l'extérieur est enfin, la partie qu'on va voir à l'extérieur et à l'extérieur du truc. Enfin, je sais pas si c'est très clair, mais du coup j'ai fait comme ça aussi pour les mitaines euh, parce qu'en magic loop euh, je me suis trompée. Enfin normalement on prend le fil qui est derrière et moi j'ai pris le fil qui était devant. Euh, enfin on prend le, on prend. Ouais, bref. Moi j'ai fait les choses à l'envers et mais du coup ça marche quand même. Donc, euh... donc tant mieux. Hein faut Juste me que je me souvienne que quand ça dit qu'il faut tricoter en maille en droit, il ben, faut que je tricote en maille envers. Sinon, ça marche pas. Je sais, j'aime me compliquer la vie. Euh, donc voilà, le bonnet cream. Autre en cours. C'est pour ça qu'en ce moment, j'avance pas sur tout au même rythme parce que. Euh forcément quand j'ai plein de trucs à faire, j'ai quand même pas des, des journées à rallonge. Puis moi je dors la nuit, contrairement à d'autres que je ne citerai pas. Mais dont vous pouvez trouver le podcast, euh, sur, euh, je crois qu'il s'appelle Canary Lotus. Ah, attendez, je vérifie. Euh, ou, ouais, ça doit être ça. Can, Canary Lotus avec un Y. Euh, C'est Ricardo et son, son podcast est super sympa et il a une, une productivité qui est hallucinante. Enfin, j'en connais d'autres comme ça mais, mais, mais... hallucinant, moi je ne je peux pas, enfin je veux dire la dernière fois il a fait un chat en deux jours quoi Deux jours, moi il me faut deux... un mois, au moins, euh, voire deux pour le dernier que j'ai fait, non, bref, On pas... nous n'avons pas les mêmes valeurs mais... euh... <rire> Bref j'en reviens à, euh, au projet que je viens de commencer j'ai commencé le What the Fade du coup alors attention spoiler alert si vous avez si vous n'avez pas fini la première, le premier indice je ne l'ai pas fini non plus hein. le deuxième est, est arrivé aujourd'hui dans ma boîte et, euh, et je n'ai toujours pas fini le premier parce que comme je, je découvre le, la brioche, le, le point de brioche et, euh, et donc ben c'était hier soir avant-hier avant-hier j'ai défait tout ce que j'avais fait parce que je me suis aperçue que j'avais fait une erreur et que je suis incapable de réparer euh, du point de brioche donc, euh, donc j'ai défait tout le début et, euh, et ben là je, je m'y suis remise quoi. Ouais. Donc j'ai sorti, j'ai fait mon petit tableau, voilà. Donc le what the fail, il ressemble à. Enfin, ça c'est le... C'est le, le, le.. La page de garde, on va dire, de, du patron, enfin du premier indice du patron. C'est donc un. Un châle mystère, un tricot mystère. Donc on a eu là, du coup, les, comme je disais, les deux premiers indices sont sortis. Alors voilà à quoi ressemble le début. Alors je me suis aperçue hier que je m'étais encore plantée, euh, là sur la droite, mais là je ne le défrai pas. Voilà, parce que ce, ça ne devrait pas être trop visible euh, au final. Donc euh, la première fois je m'étais carrément trompée de, de côté sur tout un rang, donc ça se voyait, c'était vraiment, enfin, vraiment pas joli. Et voilà. Alors du coup, je le fais avec le... Je suis désolée pour le petit des aiguilles, là, hein, mais... On ne peut pas vraiment faire autrement. Je le fais avec le kit euh, de chez Eden Cottage Yarns. Et en ce moment, du coup, alors c'est la Tempo 4 Ply. C'est 75% laine, 25% nylon. J'aime bien leur petite mouton. Euh... Alors les deux premières couleurs que j'utilise c'est Marigold et Hedgerow. Et j'ai donc déjà mis en cake, en pelote les quatre autres échelons. Et alors que je ne me trompe pas. Ouais c'est ça. Les autres couleurs j'ai donc... donc. ça c'était les couleurs, les teintes A et D. Euh, la teinte B c'est euh, Falling Leaves. La teinte C Je suis désolée, hein, mais j'ai tout rangé séparément. La teinte C c'est Sand. La teinte D donc c'est Hedgerow. J'arrive forcément hein, dans, dans le sac, euh, ça prend un peu de place. Donc la teinte D c'est Hedgerow. La teinte E. Où est-ce que j'en suis moi Ah oui la teinte E c'est Compost Alors le nom est fait par ED Mais je, la couleur je la trouve magnifique Voilà Et le dernier c'est Stone Le coloris F Donc mis tous, ense tous ensemble Si j'y arrive Je vais essayer de les empiler Mais euh, je n'ai jamais été très douée en jeu de construction Donc euh, On risque l'accident Sachez que Bah, j'y arrive, ouais Bon maintenant par contre va falloir vous montrer ça, ouais. Je prends un risque. Voilà le fade, franchement je, je trouve ça magnifique. Euh, alors c'est sûr que si pelote d'un coup c'est un investissement, hein, faut pas se, pas se faire d'illusions. Mais, euh, mais je pense que le résultat va être à la hauteur. Et puis, euh, et puis honnêtement comme j'ai pas choisi une laine qui est non plus euh, euh, très luxueuse euh, parce que je me suis dit que comme j'avais je, je savais dès le départ qu'il y avait de la brioche je me suis dit que comme j'en avais jamais fait j'allais peut-être pas trop prendre de risques non plus avec, euh, avec des laines hyper euh, hyper chères enfin euh, voilà je suis allée à la sécurité donc euh, j'ai pris euh, des laines un peu plus basiques c'est une ça reste une façon de parler hein mais, euh... Mais franchement je suis super contente parce que ça, ça montre vraiment très joli. Alors je vais essayer de me mettre un petit coup de pied aux fesses pour euh, réussir à terminer le, la première partie bah, idéalement ce soir. Euh, pour me mettre à la deuxi au deuxième indice demain. Bon après j'ai commencé que lundi ou dimanche soir. Parce que comme j'avais besoin de calme euh, et que j'ai beaucoup passé de temps dans la voiture ce week-end, j'ai préféré travailler sur le bonnet. Que, euh, et dormir, <rire> dormir c'est bien aussi que, euh, que tricoter ça. Alors ce qui est très très bien c'est que euh, Andrea Maury, qui est donc euh, Maury, enfin bref, la créatrice du, du patron, euh, a prévu des vidéos explicatives pour tout, enfin pour tout, pour le montage, pour les premiers rangs, euh, pour le, le point de brioche, enfin franchement pour moi qui n'en avais jamais fait, qui n'avait jamais fait de montage en iCord. Euh, vraiment, j'ai rien à redire, euh, les vidéos sont très claires et du coup, bah c'est en anglais mais, euh, mais franchement, euh, y a pas... du coup, ça, ça simplifie quand même beaucoup les choses j'avoue que si elle avait... Bon, je, je savais qu'il y aurait des vidéos qui accompagnaient enfin pour accompagner, après je me doute que j'aurais pu trouver ça sur internet ailleurs mais là au moins dans le patron elle donne tous les liens vers les vidéos explicatives, tout est sur YouTube et euh, franchement super. Alors voilà pour les encours. Euh, les prochains projets, alors pour l'instant bah, je ne me suis pas trop décidée. Euh, J'ai un pull que j'aimerais bien faire mais je pense que je, mettrai, euh, je vais essayer de trouver de la laine pour ça à Berlin donc je me, je me laisse un petit peu de temps euh, si j'ai un autre bonnet qui me tente bien c'est le bonnet Venture de euh, je vais vous le montrer parce que je dois l'avoir en photo là sinon je vous mettrai une petite photo dans le, dans le coin de la vidéo euh, c'est un bonnet avec un, avec un motif en jacquard et je pense que ça... enfin il me plaît beaucoup donc comme j'ai la laine pour le faire déjà je vais m'y mettre quand j'aurai fini le bonnet cream je pense que c'est sympa d'avoir un projet un peu plus cool euh, genre un bonnet ou un, un projet un peu plus un peu plus petit pour pour me détendre <rire> entre deux châles voilà ah je suis désolée j'ai vraiment très très soif euh, c'est une infusion à la myrtille si vous vous posez la question ouais qui m'a été offerte lors du dernier fiber. Share, auquel je participe à nouveau et pour lequel j'ai commencé à acheter des trucs pour ma ma voilà. le, le principe c'est, enfin vraiment un swap, euh, on va dire des arts du fil, je sais pas trop comment on peut appeler ça. Il n'y a pas que du tricot, je veux dire on peut aussi s'inscrire pour le crochet, pour le filage. Euh, je sais pas si on peut s'inscrire pour la, le tissage. Euh, mais voilà, moi enfin après on donne tout un tas d'informations. Euh, moi j'envoie une fille euh, qui se trouve euh, en République Tchèque et je devrais recevoir quelque chose d'une fille qui habite en France. Voilà. Parce qu'on peut choisir étranger ou, euh, ou, euh, ou national euh, ou domestique, mais euh, moi j'avais demandé étranger mais en restant en Europe si possible. Parce que la dernière fois j'avais dû envoyer aux états unis c'était très bien, ça s'était très bien passé sauf que j'avais voulu mettre du chocolat dans le paquet et que le chocolat c'est interdit par exemple et ça je savais pas avant donc j'ai découvert ça en arrivant à la poste en remplissant mes, mon papier pour la douane et le, le, le monsieur de la poste m'a gentiment dit ah mais <rire> le chocolat on peut pas bon, tant pis hein parce qu'eux peuvent nous envoyer mais nous on n'a pas le droit de leur envoyer bref on va pas s'étendre là dessus mais du coup c'est vrai que c'était plus simple de rester sur l'Europe. voilà. alors alors, alors, alors, j'ai euh, pas mal, pour le coup, j'ai pas mal d'achats à vous montrer. Alors, je vais commencer, je suis désolée. Je reviens. j'ai oublié de, de sortir. J'ai acheté, acheté un nouveau badge. Je disais qu'il n'y avait plus de place, mais on trouve toujours de la place. J'ai acheté un petit badge licorne chez ma copine Sophie qui a une mercerie à Métro Parmentier, rue Oberkampf. Et euh, il est adorable ce petit badge, enfin c'est ce, un pins, hein. mais voilà, donc j'ai un nouveau, nouveau pins ce qui n'a absolument rien à voir avec le tricot, la laine, mais j'ai vu la licorne, je ne pouvais pas passer à côté, voilà. Euh, j'ai acheté aussi, alors j'ai acheté un petit, euh, un petit progress keeper à Madame Manon, parce que euh, elle est venue faire une vente pendant le dernier tricoté géant organisé par Knit par Spirit, et, euh, et j'ai craqué, c'est un petit totoro, voilà, alors je, je pense qu'il est flou, mais il est trop mignon et c'est avec une, une attache euh, qui me fait penser un peu aux attaches de boucles d'oreilles. et du coup c'est vachement pratique pour accrocher au tricot, quoi. ça tire pas dessus, ça ne, ça s'accroche pas c'est très très bien et du coup j'ai acheté un petit truc aussi pour euh... enfin j'ai acheté deux marqueurs de mailles pour, pour, pour, pour le swap for Share. je lui ai aussi pris... Euh, une illustration que du coup je vais vous montrer aussi. Je l'ai rangé. On va la laisser dans la pochette parce que pour éviter qu'elle sorte, je l'ai scotché. Mais voilà. Je l'ai trouvé trop mignonne. Voilà. Elle demande c'est quand l'hiver Alors euh, l'hiver, je sais pas. L'automne euh, à Paris, il est déjà là. Hein <rire> On va pas. Euh... On va pas s'impatienter pour l'hiver, mais bon. Au moins, je me dis que c'est l'occasion de porter ce que je tricote. Enfin, on aurait pu avoir euh, les deux semaines de plus de chaleur et de soleil. Enfin, bon. Je ne sais pas quel temps il fait chez vous. Au moins, on n'a pas d'ouragan ici. Mais euh... bon, un peu de soleil quand même. Tant pis. Euh... Une fois passées, ces considérations sur la météo désolée, je me suis accrochée quelque part et du coup ça ça m'énerve, Décidément. dément. Pleine de tics aujourd'hui entre... Je me suis aperçue, ah oui, je me suis aperçue que je disais tout le temps, alors dans le dernier podcast, puisque j'ai fait les, les sous-titres il n'y a pas longtemps, euh, je me suis aperçue que je dis tout le temps, voilà, donc, euh, il y avait des silences, mon dieu. Enfin bref, euh, ouais, je... Pff, c'est pour ça que les sous-titres c'est chiant à faire aussi, parce que du coup ça m'oblige à écouter. réécouter euh, ce que je fais pas nécessairement d'habitude mais comme j'ai quand même, notamment avec, euh, avec Instagram, avec Ravelry, j'ai quand même pas mal d'anglophones qui me suivent et c'est vrai que c'est plus sympa, Enfin quand les gens parlent pas français euh, c'est un effort de ma part c'est sûr, mais, euh, mais ça me fait plaisir Alors, j'ai reçu deux trucs super sympas euh, genre à deux, enfin, à deux jours d'intervalle. Euh, je vais commencer avec euh, la nouvelle, euh, Fab le nouveau Fab Muse Alchemy Kit. Alors je suis désolée parce que je ne peux pas vous montrer le, le logo parce qu'ils ont collé l'étiquette dessus. Enfin, sauf qu'il était dans une boîte, enfin c'est une boîte qui était dans une boîte donc ils auraient pu s'abstenir de coller l'étiquette mais bref. Euh, c'est donc euh, la boîte, enfin l'abonnement organisé par, euh, je sais pas si ça se dit un abonnement organisé, enfin, c'est Arohanets, euh, Françoise Danois qui, euh, qui, a, qui a conçu ça et, euh, et donc ça vient tous les trimestres. Alors cette fois-ci le thème c'était Seeker, parce qu'il y a un petit questionnaire sur son site qui vous permet de déterminer votre personnalité de tricoteur. Alors moi c'est ça, c'est Seeker. Euh, et dedans donc, vous avez à nouveau une présentation du fil, des, des patrons qui vont avec et euh, des accessoires qui sont, qui sont aussi dedans. C'est celui-ci le bonnet que je vais faire après. Voilà. Et donc, bon, je fais un pseudo unboxing, hein, c'est juste parce que ça fait un moment je l'ai ouvert. <rire> Alors je commence par le fil, c'est du fil de yak euh, qui vient du Tibet. Ouais c'est ça. Alors apparemment c'est du.. Euh, c'est du du bébé yak. Et, euh, et c'est I donc j'ai euh, reçu ça doit être Midnight Blue celui-là et celui-là c'est Daydream donc Midnight Blue et Daydream je crois que c'est ça Midnight Blue parce que sur l'étiquette il n'est pas noté ouais c'est ça, ça. Euh... et ben franchement je ne m'attendais pas à ce que ça soit si doux, je pensais que ce serait beaucoup plus rustique, eh ben, autant pour moi hein. euh... <rire> vraiment une très bonne surprise et du coup c'est avec ces deux fils-là que je vais faire le bonnet il a donc qu'à faire euh, à côté de ça on a aussi il y a des petits bouts de, de papier là, un, emballage. un joli sac à projet bah voilà le logo du, du kit euh, une jauge pour, pour les aiguilles avec en plus, il y a une règle donc en centimètres, une en, une en pouces et puis il y a des trous pour, pour les aiguilles et je la trouve jolie avec les faces de la lune sur le côté enfin, c'est super sympa en plus euh, si j'en ai une mais elle est en plastique toute moche il ouais. euh, y avait un petit échantillon de soak, le savon pour, euh, le savon pour, euh, pour la laine enfin c'est du savon, c'est plus une lessive pour, euh, pour la laine et il euh, y avait des petits marqueurs en métal qui sont faits à la main aussi. Donc voilà ce qu'il y avait dans ce kit. Moi je trouve ça assez sympa. En euh, plus ça change à chaque fois. Enfin vraiment, euh, je pense que je vais rester abonné au moins un an le temps de recevoir les quatre euh, puisque c'est une box trimestrielle. Donc il y en aura quatre dans l'année. Et puis après on verra, je laisserai peut-être ma place hein, à d'autres. Et l'autre truc que j'ai reçu c'est l'écran de laine de laine amoureuse. Euh, qui est arrivé dans cette petite valillette qui est mignonne comme tout. Avec en plus euh, petite étiquette à mon nom, tout ça. Alors, les crins de laine. J'étais hyper contente de réussir à, à l'attraper. Parce que bon, il y en a c'est quand même une quantité limitée. Par contre, elle ne reste pas ouverte toute seule, ça c'est un peu chiant. Mais bref. Alors, dans les crins de laine, on a euh, une grande lettre qui explique tout ce qu'on trouve dedans ça sent bon mmh. ça sent super bon grand mmh. oh, malade euh, donc dedans on trouve du thé vert du thé noir donc deux, deux sachets de thé enfin deux, deux paquets de thé qui, sont, euh, qui viennent du thé des muses alors je ne connaissais pas du tout ça va être sympa il y en a un qui s'appelle Equinox avec des fruits rouges de la vanille et de la banane. Donc l'été noir Et l'herbe bleue, c'est fruits rouges, date, orange, figues barbe et thé per. À tester, ça a l'air sympa. Il y a deux petites cartes postales. Qui sont rigolotes aussi avec euh, des illustrations mignonnes. Il y, a, euh, il y a le coup de cœur patron. Euh, tada. Il y a le coup de cœur podcast là, c'est le triple L de Mike. J'ai pas encore eu l'occasion de regarder, mais pourquoi pas? Il y a euh, des petits boutons enfin, en bois en forme de papillon qui sont très jolis avec des, un motif fleuri dessus. Il y a un super joli bracelet euh, vraiment très très joli. Alors, je sais parce que c'est comme pierre, je me souviens pas si c'est précisé non c'est pas précis donc il y a un joli bracelet il y a euh, un trio d'aiguilles à laine, ça c'est toujours pratique même si je pense que j'en ai à peu près 20 000 maintenant mais, mais c'est toujours pratique il y a deux petites bougies Yankee Candles c'est pour ça que ça sent si bon donc il y a Linden Tree, c'est Teal, et il y a Garden by the Sea, c'est Jardin sur le littoral. Et il y a, last but not least, un grand tote bag. Tote bag de l'été, Summer Vibes. Avec deux échevaux de l'énamouée. Ces deux écheveaux ils sont vraiment très très beaux, ils sont super doux c'est euh, du 75% mérinos 20% nylon 5% stellinar. c'est pour ça qu'ils brillent et donc il y a une ballerine dans un champ de paillettes qui est un très très joli rose passé bah, un peu passé mais non vraiment simple, vraiment chouette et l'autre s'appelle la rencontre d'un ourson et d'une belette alors là par contre j'ai un peu plus de mal euh n'étant pas une grande spécialiste des animaux mais, euh, mais c'est... il est un peu plus marron, un peu moins... Euh, enfin il a l'air plus rouille sur l'image je pense il est vraiment... c'est un joli brun chaud euh, genre c'est une espèce de chocolat avec pareil de la stélina donc ça brille, c'est vraiment vraiment très joli donc voilà ça me fait deux échecs, pour lesquels il va falloir que je trouve quelque chose à faire avec enfin un projet euh un projet. Bon, je pense que je vais y arriver. Euh, et du coup, ben sur ce, on a fait le tour. Je m'aperçois qu'en plus, on est déjà à une demi-heure. Moi qui étais partie sur, dans l'idée de faire des podcasts pas trop longs, euh, plus ça va, plus c'est long. Donc, je sais pas, il faudrait peut-être que j'en passe vraiment plus souvent ou que j'arrête de parler autant. Je suis quand même très très bavarde, j'avoue. Euh, mais toujours est-il que, voilà, on a fait le tour pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Et puis, euh, puis euh, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires. J'y réponds toujours, même si ce n'est pas dans la journée. Et je vous souhaite, ma foi, euh, et ben, une très bonne fin de semaine, puisqu'on est jeudi. Et je vous dis à très bientôt. Et en attendant, bon tricot